Bonjour, bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé je suis le responsable marketing du cabinet MP. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment convaincre vos clients grâce à une proposition de garantie commerciale. Si vous nous écoutez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant la cloche de notification ci-dessous alors, si vous nous écoutez également sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, je vous invite à vous abonner à notre profil et à nous suivre pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comment convaincre facilement vos clients en proposant une garantie commerciale D'abord, c'est quoi une garantie commerciale En commerce, une garantie, c'est un engagement que vous prenez en tant que vendeur vis-à-vis -vis du client avant de conclure la vente. Donc, la garantie commerciale ne se fait pas après avoir conclu la vente, non. On intègre la garantie commerciale avant de conclut la vente avec le client. Cet engagement consiste à soit refaire le service que vous aviez promis pour le client ou encore de remplacer le produit s'il ne tient pas ses promesses. Parce qu'en réalité, la vente, c'est une histoire de promesses, c'est une histoire de résultats que vous devez au client. Et donc, si vous n'arrivez pas finalement à lui faire atteindre ce qu'il recherche, vous vous engagez à refaire le service ou encore remplacer le produit. Donc, c'est ça l'engagement commercial. Et donc, vous, en tant que vendeur, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que la garantie peut vous apporter Alors, la garantie va vous apporter trois choses. Trois bénéfices clés. Le premier bénéfice clé, c'est que lorsque vous intégrez une garantie dans votre offre commerciale, vous devenez plus crédible. Vous devenez plus crédible. Alors, lorsque vous êtes plus crédible, ça veut dire qu'on peut vous faire confiance. Lorsqu'on dit qu'une personne est crédible, on peut faire confiance à cette personne-là. Et donc, la confiance est un élément fondamental pour pouvoir conclure une vente. On n'achète pas chez quelqu'un en qui on ne croit pas. Et quand vous avez une garantie commerciale, vous pouvez vendre plus cher parce qu'on a beaucoup plus confiance en vous. Mais si vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de crédibilité, on n'a pas confiance en vous, vous ne pouvez pas vendre cher. C'est pareil pour les personnes qui se vendent au bord des rues. Lorsque vous passez en voiture, ces personnes ont généralement des produits moins chers. Parce qu'on ne peut pas les faire confiance, on ne sait pas où les retrouver si le produit a des problèmes. Donc, ces personnes-là n'ont pas de garantie. Voilà. Par contre, vous allez dans un magasin bien situé qu'on connaît à la Rivera, aux deux plateaux, au plateau. Vous pouvez venir changer votre produit. Vous allez voir que facilement, on peut vous vendre cher parce que il y a ce qu'on appelle la garantie. On a confiance en celui qui nous vend le produit. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Vous pouvez vendre votre produit plus cher et les clients pourront avoir beaucoup plus confiance en vous. Euh, le deuxième bénéfice, clé lorsque vous proposez une garantie, c'est que vous allez augmenter vos ventes. Vous allez augmenter vos ventes parce que les clients vont acheter plus facilement chez vous. Vous savez, lorsque vous vous donnez une garantie, vous enlevez ce qu'on appelle la barrière du doute. Le client ne doute plus parce qu'il sait qu'il sera couvert par le risque. Au cas où le produit ne tient pas ses promesses, au cas où le produit n'est pas de bonne qualité, donc le client pourra revenir vers vous, soit pour échanger le produit, voilà, ou bien pour demander simplement un dédommagement. Voilà, donc ça fait que beaucoup de clients vont acheter. Ils vont se dire, bon, je n'ai rien à perdre au cas où le produit est de mauvaise qualité. Voilà, ça c'est le deuxième bénéfice clé. Le troisième bénéfice clé, c'est que vous allez rehausser la qualité de votre produit. Ça c'est quelque chose que j'ai su en début 2016, C'est le coach à moi-même qui m'avait dit cela. Et il a dit que pour rehausser la qualité du produit, il faut donner une garantie. Parce que ça va avoir un effet sur vous-même en tant que chef d'entreprise ou en tant que vendeur. Puisque la garantie va être subie forcément par quelqu'un. Soit par le client, <rire> soit par le vendeur. Et puisque vous ne voulez pas subir la garantie, soit par le produit. Et si est subi par le produit, c'est le produit, c'est ça qui est la meilleure des solutions. Pourquoi Je m'explique. Si la garantie, si le produit n'est pas bon vous, en tant que vendeur, vous allez refaire le travail ou bien vous allez changer le produit. Mais ce n'est pas bon pour vous parce que ça va diminuer vos marges, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps. Bref, ça va avoir un effet sur vous-même. Alors que si le produit est bon, donc la garantie est reposée sur le produit, tout le monde gagne. Donc, naturellement, si c'est un service, vous allez vous arranger à bien faire votre travail parce que personne ne veut refaire le travail une seconde fois. Donc, si on vous a demandé de nettoyer un espace, vous avez par exemple une entreprise de nettoyage, vous allez vous arranger à bien nettoyer l'espace, avoir des produits adaptés pour ne pas refaire le service. Donc, la garantie va vous permettre de rehausser naturellement la qualité de votre produit ou de votre service. Voilà, si vous vendez des aliments, si vous trouvez qu'il y a trop d'huile, il y a trop de sel ou bien que ce n'est pas cuit, on vous refait le plat. On ne pourra plus utiliser le plat et vous allez refaire le produit. Ce qui vous fait une perte, donc vous allez vous arranger à avoir des personnes mieux formées qui vont avoir des recettes bien calées qui vont exécuter au quotidien. Donc ça, c'est le troisième bénéfice si jamais vous utilisez la garantie commerciale. Alors, pourquoi la plupart des personnes qui utilisent la garantie commerciale n'ont pas les résultats escomptés lorsqu'on utilise une garantie. C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup plus de clients qui achètent parce qu'ils ont éliminé le risque. Ils n'ont pas rehaussé la qualité de leurs produits Et troisième élément, les clients n'ont pas confiance en eux grâce à la garantie. Pourquoi Parce que les gens utilisent la garantie mais ne savent pas le sens. Ils intègrent des garanties dont ils ne peuvent pas tenir les promesses. Vous intégrez des garanties que, dont vous pouvez tenir, mais que vous n'appliquez pas à la garantie. Et dernier élément, c'est que la garantie n'est pas adaptée à votre produit. Donc, la garantie doit être adaptée à votre produit, si à la valeur de votre produit, c'est pour cela qu'il faut avoir une valeur. Alors, si votre garantie est, par exemple, vous êtes, il y a une entreprise qu'on appelle Domino's Pizza qui fait des pizzas à la demande. Donc ça dit les pizzas ne sont pas encore déjà prêtes mais vous demandez et c'est là qu'ils vont faire maintenant la recette et puis vous livrer en 15 minutes. Domino Pizza a sa garantie et ils disent que si jamais la pizza n'est pas livrée en 15 minutes et donc vous avez une réduction sur votre prochain achat. Plus précisément 15% de réduction sur votre prochain achat. Voyez-vous, leur garantie est directement liée à la valeur de leur produit. En tant qu'entreprise, ils confectionnent et ils livrent la pizza en 15 minutes. Si ce n'est pas fait en 15 minutes, à la prochaine commande, vous avez 15% de réduction. Donc, vous n'allez pas vous lever pour prendre une garantie pour dire que bon, si ça ne vous plaît pas, si le goût, si ce n'est pas excellent, vous avez une garantie. Non, parce que vous, la valeur que vous communiquez, ce n'est pas que vous faites des pizzas excellentes ou bien qu'un bon goût, mais vous livrez vos pizzas en 15 minutes. Ce qui ne veut pas dire que vous allez faire aussi de mauvaises pizzas pour envoyer. Non, non, non. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que votre garantie doit être directement liée à votre valeur. Donc, c'est là que je vais terminer cette vidéo. Je termine en disant que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois bénéfices clés lorsque vous apportez une garantie. Le premier bénéfice, c'est que les gens vont avoir de plus en plus confiance en vous, qui est l'un des éléments fondamentaux pour pouvoir faire acheter les gens. Deuxième élément, vous allez éliminer la barrière du risque. Donc, les gens sauront qu'ils peuvent revenir vers vous si jamais le produit ne tient pas ses promesses. Et donc, vous allez augmenter vos ventes. Le troisième élément, c'est que vous avez un service ou encore un produit. Vous allez rehausser naturellement la qualité de ce produit ou service-là. Et ce qu'il faut éviter en matière de garantie, c'est de ne pas respecter la garantie si vous êtes un entrepreneur. Donc, il faut s'arranger à respecter vos garanties. Deuxième élément, il ne faut pas donner des garanties que vous n'allez pas pouvoir respecter. Donc, il faut donner des garanties que vous pouvez vraiment respecter. Et il faut s'arranger à ce que, dernier élément, il faut s'arranger à ce que la garantie soit directement lié à votre valeur. Donc, en lien avec ce que vous mettez dans vos messages marketing, dans vos publicités, etc., etc. Voilà. Donc, je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche des notifications ci-dessous. Vous pouvez également télécharger toutes nos ressources gratuites en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur les liens. Vous allez avoir les différentes ressources gratuites. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.